Eh bien, présentation maintenant d'un produit innovant, un produit intéressant. Made in France. et eh oui, les amis, intéressant. Pourquoi Parce que ce produit a été réfléchi pour compléter la boîte à anglais et la scie radiale. Alors, tout le monde n'a pas de scie radiale à la maison. Et la boîte à onglet, vous m'accorderez quand même que ça fait quelques années qu'on s'embête avec ce produit. D'une simplicité extrême. Ici, la sécurité, on déclenche vers le bas, la pince s'ouvre. Alors, ce qui en fait un produit vraiment intéressant, c'est ce guide. Ici, vous avez toutes les graduations, recto, verso. Comment ça se passe Vous prenez votre baguette... Vous la positionnez contre votre guide, ici. Et le plus important, c'est cette fameuse deuxième main. Vous venez plaquer votre baguette contre le guide pour pas qu'elle bouge. Ok Je tranche. 45 réalisé. Automatiquement, j'inverse le curseur de l'autre côté, toujours sur la graduation 45, logique, et je repositionne ma baguette. Et là, vous constaterez rapidement que si je fais 45, 45, et que je reviens à la base, eh bien, automatiquement, ma découpe parfaite. Ça, c'est génial. Alors, les ronds, c'est pas ce qu'il y le plus difficile à travailler. Le, la petite recommandation, c'est par rapport aux baguettes d'angle. Alors, celle-ci, positionnement comme ceci. Vous travaillez pas comme ceci, elles vont se nier comme cela. D'accord Donc, toujours le côté relevé ici. Vous tranchez. 45 d'un côté. 45 de l'autre côté. Fini les prises de tête de savoir dans quel sens vous mettez vos baguettes. Je reviens à 45, vous remarquerez que la baguette ne bouge pas de la main. Donc automatiquement, je dis bien automatiquement, vous êtes dans le sens de la coupe. Et vous m'accorderez quand même que j'en connais pas mal qui ont passé du temps pour essayer de réaliser ceci. Génial Ça l'est, ouais c'est génial. Alors après, le petit astuce, par contre, on se met d'accord, il hein, n'y a pas de, de magie là-dessus. la maximum en épaisseur sera de 2 cm, en longueur de 5 cm. Intéressant pour tout ce qui est matière plastique, alors nous on en vend pas mal nos amis Carler les gens qui ont des baguettes de finition sur les moulures plastiques ça c'est ce qui est a de plus difficile à travailler et là vous m'accorderez le fait que la coupe est vraiment superbe et pour les clientes qui utilisent les mosaïques de bois regardez bien ce produit est carrément phénoménal vous allez pouvoir réaliser hop, des mosaïques de bois hyper intéressant okay et puis les clientes qui sont hop, un petit peu plus créatrices nous allons réaliser des cadres avec du bois vert. Génial. Ça, c'est génial. Je vais terminer sur un petit truc qui vous a pris la tête souvent. C'est ce qu'on appelle les caisses américaines. Alors là, regardez bien, parce que cette technique-là, j'aurais dû la faire breveter. Elle va vous rendre service. On y va, c'est parti. Alors, regardez bien. 45, première fois. Très simple. Je repositionne ma baguette sur le deuxième angle. 45, à plat. Ça marche pour tout le monde Ici. Donc ça me donne une pointe. Le morceau précédent, j'ai tranché à 45, je reviens à plat dans la même coupe, 45 de l'autre côté. Vous êtes d'accord avec moi On obtient donc une pointe. Troisième morceau identique, 45. Je reviens donc à plat, 45. Donc vous êtes d'accord avec moi que vous vous retrouvez avec trois pointes. Donc les trois pointes, ben ça donne quoi Ça donne ce qu'on appelle une caisse américaine. 1, 2 et la troisième ici, pour un résultat optimal. Magnifique, magnifique.